Bonjour à tous. Euh, oui, un petit live improvisé ce matin. Euh, C'était pas prévu, pas du tout, mais euh, les lives improvisés sont souvent ceux qui sont les plus constructifs et surtout que j'en ai pas fait euh, là récemment sur cette page. Donc, euh, ben, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien et euh, je suis là pour vous dire deux choses, enfin plusieurs d'ailleurs. Mais euh, premièrement, comme je vous avais déjà dit, euh, arrêtez de m'envoyer des, euh, des nouvelles sur Messenger, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je suis au courant, euh, les informations qui doivent me parvenir me parviennent. Euh, je n'ai pas besoin qu'on m'envoie des, des trucs qui se passent dans le monde actuellement. Ça c'est la première chose. La deuxième, je vais essayer avec vous aujourd'hui, ça va être, euh, peut-être rigoler cinq minutes, c'est le partage d'écran. Je vais essayer de partager avec vous des, des informations que j'ai et au lieu de les mettre euh, sur, en bas, comme je fais d'habitude, je vais vous les partager. Bon. Vous me direz si vous les voyez pas, enfin ceux qui seront là à ce moment-là, si vous les voyez ou pas. Et euh, ça sera une grande nouvelle pour moi. Hein. Je me lance, hein, sérieux, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait le partage d'écran. C'est en cherchant euh, sur euh, mon live que je me suis rendu compte tiens, on peut faire des partages d'écran, c'est génial. Bon, est-ce que je vais réussir ou pas On verra bien. Après, euh, je fais ce live, mais euh, je tiens à vous dire que euh, c'est parce qu'il y a eu des nouvelles. Euh, des nouvelles sur la zone, la, la région PACA. Hein. Ça intéressera, qui ça voudra. Et, euh, et donc, euh, on nous prépare petit à petit à, à, à un reconfinement. Hein. C'est euh, clair et net. Hein. On y va tout droit. Hein, parce qu'on commence par le couvre-feu et on ne sait pas où ça va finir. Ceci dit, ça ne change rien à ma vie. Ça ne change rien parce que je n'adhère pas, je, je, ce monde-là ne, ne fait plus partie de moi, donc je n'adhère pas. Néanmoins, néanmoins, je, te, je tenais à, à mettre des choses au point. Hein, parce que c'est quand même, je suis quand même ici, je, je suis incarnée dans ce monde, et c'est quand même un peu normal que je partage mon avis, même si mon avis n'est pas partagé par euh, certains d'entre vous. Euh, je partage mon avis. D'ailleurs, euh, pas plus tard que là, il y a quelques minutes, euh, les gens euh, commencent à dire il oh, y, y a encore, il y a des cas à la condamine Ah, il y a des cas à la condamine. Mince. Moi qui croyais qu'on était protégés, ben on n'est pas, il hein, y a des cas à la condamine. Oui, mais c'est des cas. Alors c'est marrant parce que les gens qui me dit Il y a des cas à la condamine, ils n'avaient pas de masque. Okay. Mais bon, il y a des cas. Donc, ça veut bien dire que euh, les gens n'y croient plus. Hein, euh, ils, a, ils adhèrent, enfin, ils adhèrent, ils adhèrent pas. Ils, ils font ce qu'on leur dit de faire, voilà, parce que sinon, ça leur tombe dessus et qu'ils n'ont pas envie de prendre une amende de 135 euros parce qu'ils n'ont pas de masque. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont d'accord avec le principe. Alors, euh, je vais commencer. Donc, on va voir hein, ce que ça va donner. Donc, on parle de la région PACA, hein? On parle de la région PACA. Et euh, je vais donc faire ce, ce partage d'écran. Est-ce euh, que je peux? Le partage d'écran. Bah, écoutez, on va voir. Euh, alors, euh, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Le partage d'écran. Euh, nous avons ici les statistiques hospitalières. En cas, je vous le mettrai euh, sur le côté, comme ça. Euh. Alors, du 22 octobre 2020, du 22 octobre 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur recense 1580 hospitalisations en cours, en cours pour cause de COVID-19, dont 262 en réanimation après hospitalisation. 9606 patients de retour à leur domicile. À cette même date, 1355 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Depuis le début de l'épidémie, donc, c'est-à-dire que 130 1355 355 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le mois de mars, puisque l'épidémie, enfin le confinement, l'épidémie ayant commencé avant, le confinement ayant eu lieu au mois de mars, 1355 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Bon, et donc on, on nous confine, on nous confine, on nous met donc le... Le couvre-feu, pardon, mais c'est euh, hallucinant, on nous met donc le couvre-feu pour une, euh, un, un nombre de 1355 personnes décédées depuis le début de l'épidémie. De Alors, on en vient aux statistiques hospitalières, il y a donc 1550 cas hospitalisations en cours. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire hospitalisation en cours J'en sais rien. Est-ce qu'on va les faire hospitaliser Est-ce qu'ils sont sur, sous surveillance Je ne sais pas. Il y a 13 109 hospitalisations au total depuis le... Alors, 13 109, hein, hospitalisations au depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle quand même qu'en France, en France, on est 60 millions. Je ne sais pas combien on est sur euh, la Côte d'Azur, en tout, mais... Euh, donc, il y a eu 13 109 cas sur les Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis le début de l'épidémie. Voilà. Je sais pas, mais euh, bon. Alors, il y a 262 cas en réanimation en cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réanimation en cours Je repose la même question parce que je ne sais pas du tout. Hein, en cours. Qu'est-ce que ça veut dire Ils sont en réanimation ils ne sont pas en réanimation Ils vont aller en réanimation Ils ne vont pas y aller On ne sait pas. D'ailleurs, je me demande si eux-mêmes le savent. On a 2024 cas en réanimation totale depuis le début de l'épidémie. 2024 cas en réanimation depuis le début de l'épidémie. C'est-à-dire euh, 32 en 24 heures. Hein? Et on est au 22 octobre. C'est-à-dire que là, je vous fais la vidéo, on est au 23. Hein? Donc, réanimation total depuis le début de l'épidémie, 2024 cas. D'accord 1355 décès après hospitalisation depuis le début de l'épidémie, soit un taux de décès de 10,3%. Alors, il y a une petite étoile, je vous la lis, taux de décès égale nombre de décès suite à une hospitalisation sur le nombre total d'hospitalisations. C'est-à-dire que sur... Euh, alors, attendez, les, les euh, 1309 cas d'hospitalisation depuis le début de l'épidémie, il y en a eu 1355, il y a eu 1355 décès. D'accord Donc, que sont devenus les autres hein, C'est pas compliqué, hein vous faites 13109 moins 1355 et vous vous dites que sont devenus les autres. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 9606 cas, c'est-à-dire plus 108 en 24 heures, guéris après hospitalisation depuis le début de l'épidémie, soit un taux de guérison de 73,3%. Alors, on va nous confiner, on va nous mettre euh, des trucs pas possibles, pour un taux de décès de 10,3%, à côté de 73,3% de guérison. De guérison. Alors, euh, moi, ça me fait poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes Donc, je vais prendre le lien, parce qu'au cas où ça n'aurait pas marché, Donc, je vais revenir, voilà, et je vous poste le lien de ce que je viens de vous dire. Voilà. Ça, c'est pour la première chose. Donc, ça m'a vraiment euh, interpellée qu'on nous fasse euh, des, des chamas à l'appareil pour... Et, et les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, vous verrez, c'est coronavirus.fr, hein, donc ben, je ne les ai pas inventés. Hein. Euh, D'un coup, on va regarder la carte d'alerte aussi, tant qu'à faire. Et, euh, et euh, ben, on se rend compte que département où le couvre-feu est déjà appliqué, et le département, le couvre-feu, bah, sera appliqué à partir de vendredi minuit, donc c'est-à-dire de ce soir minuit. Alors moi les jeunes, hein, euh, j'ai un truc à vous dire, euh, si vous voulez aller au cinéma, c'est ce soir, hein, parce qu'après c'est hein. c'est même plus la peine d'y penser. Alors je me pose la question, parce qu'il y a quand même pas mal de, il y a du rouge, mais pas partout. Comment ça se fait que les départements, je ne sais pas, il se passe quelque chose avec ce virus, hein. il, il se passe quelque chose, je, je, je ne comprends pas, il se passe quelque chose avec ce département. Je ne sais pas si vous voyez ou vous verrez, si vous êtes curieux, vous irez voir la carte, je vais vous mettre aussi euh, la carte. Euh, il y a des, des départements qui sont entourés de rouge, mais qui eux ne sont pas en rouge. Alors, on, on peut me dire ce qui se passe dans les, dans les départements qui ne sont pas en rouge. Parce que si l'épidémie revient et qu'elle est là, normalement, toute la France devrait être en rouge. Enfin, logiquement, à mon sens, toute la France devrait être en rouge. Là, il y a des, des départements qui sont en couvre-feu appliqué, il y a des départements qui ne sont pas encore en couvre-feu qui le seront dès ce soir, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Le virus a peur d'aller dans certains départements et pas dans d'autres. Il y a un problème et ce qui me, je suis en train de regarder là, ce qui me fait rire, c'est que, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais là, hein, c'est euh, Marseille, n'est-ce pas, on est sur, euh, pas loin de Marseille là, et euh, le couvre-feu est déjà appliqué, alors là c'est euh, du côté de Nice, non, Marseille c'est plus par là. Je pense qu'ils vont être feu avec nous. Mais enfin, bon, il y a le département à côté qui y est déjà. Donc, quelle est la différence entre tous ces départements Et là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Et là, qu'est-ce qui se passe Et là, là, là, là, là qu'est-ce qui se passe Et là, et ici aussi, et ici aussi, et ici aussi. Qu'est-ce qui se passe Le virus, il ne veut pas, il, il a dit « Non, je ne vais pas là, je vais leur foutre la paix, je vais juste emmerder euh, ceux qui sont euh, au sud. Hein, » euh, et puis, ceux qui sont un peu au nord aussi, histoire de. Et puis, voilà. Hein, euh, pardon, hein, je, je m'excuse de, de, de poser des questions qui peuvent interpeller. Mais, euh, alors, alors, voyons voir, tiens, la carte des labos. Alors, je vais vous mettre déjà le lien de la carte. Ouais, pour que vous voyez bien que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, le lien de la carte. Voilà, vous l'avez. Alors, on revient dessus. Ah ouais, non, c'est trop, trop intéressant, là. Hein. Je suis tombée sur un, un, petit, un petit bijou. Alors, hey, je suis ici, vous avez vu, et ils m'ont déjà. Hein. Je suis ici. Ah, centre de dépistage. Voilà tous les centres de dépistage que l'on peut trouver là, entre Monaco, euh, euh, Marseille, euh, la frontière italienne, parce que ce c'est pas loin, donc on va dire Menton, moi je suis ici. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de centres de dépistage. Et que les gens font la queue alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Hein, je, je, ça, je dis rien. Les gens ils font la queue alors qu'il n'y a aucun symptôme. Euh, ce qui serait intéressant de savoir, au final, c'est est-ce euh, euh, que les gens qui n'ont aucun symptôme euh, sont comptés comme étant des cas? Parce que ça, ça serait intéressant de savoir. Hein? La carte du déconfinement, Ah, parce qu'il y a une carte de déconfinement. Ah oui mais c'était au 15 juin donc on n'est on, on pas, pas concerné par le 15 juin voilà. donc euh, voilà ça c'est déjà une chose euh, que, qui, qui à mon sens c'est intéressante à savoir parce que on est, en train de nous, euh, on est en train de nous mettre euh, euh, de, de nous emmener vers un confinement qui, qui n'a absolument pas lieu d'être qui n'a absolument oh, euh, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il n'y a aucun, hein, aucun. Euh, J'ai trouvé autre chose. Et là, et, et c'est super, c'est génial, c'est juste extraordinaire. C'est que euh, le journal Le Monde, le journal Le Monde, le journal Le Monde, il, il nous dit quoi Alors que tout le monde sait à qui appartient le journal Le Monde. Hein, ça appartient à Bilou Bilou. Hein, donc, c'est lui qui donne ses directives au monde. Ah, mais les décodeurs, ils y, y, y sont venus avec leurs mains. Et voici ce que dit Le Monde. La grippe a engendré une surmortalité estimée à 13 000 morts pendant l'hiver 2017 et 2018. C'est-à-dire que la grippe de 2017 et 2018 a été plus mortelle que le Covid de cette année. 13 000 morts, 13 000 morts. Mort. la surmortalité constatée par l'organisme public Santé France touche surtout les personnes de plus de 65 ans voilà, malheureusement euh, c'est un fait ils ont moins d'immunité et ils ont moins de forcément les médicaments ils ont d'autres pathologies et ils sont du coup les plus fragiles je vous laisse lire l'article parce que c'est quand même relativement intéressant. Euh... Alors, deux pics ont été observés hein, de mortalité, du 1er au 7 janvier et le deuxième entre le 5 et le 11 mars, que sont devenus les autres par calcul, ces chiffres de l'organisme évaluent le nombre de décès sur un échantillon de 3000 communes représentant 80% de la population de l'Hexagone. Comment 3000 communes peuvent représenter 80% de l'Hexagone euh, de, euh, de la population et, et l'extrapole sur l'ensemble de la population française il calcule ensuite le nombre de décès supplémentaires à ce qui était attendu à travers des données statistiques. Cependant, la grippe ne représente pas la totalité de ces décès supplémentaires. Santé publique France estime une proportion qui est liée à la grippe. Et donc, nous avons ici les chiffres. Alors, quand vous comparez les chiffres de la mortalité du COVID à, aux chiffres de la mortalité de la grippe, ne serait-ce qu'en 2014-2015, euh, 2016-2017, 2017-2018, 2012-2013, 2008-2009, ben dis donc, pourquoi on ne nous a pas confinés à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas confinés à ce moment-là Je ne sais pas. Je m'interpelle, je, je m'interpelle, parce que là aussi, on aurait eu besoin d'être confiné, je, je suppose, parce que vu le nombre de décès, ça aurait été euh, peut-être euh, une solution, non hein Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Ah ouais, mais bon, euh, on nous prépare quelque chose, c'est certain. On veut sûrement... Euh, que les gens se préparent petit à petit à euh, on veut sûrement que les gens se préparent petit à petit à, à un reconfinement hein, parce que bon étant bah, donné les cas et étant donné les cas les cas des gens qui ont été euh, qui ont été se faire tester alors qu'ils il n'avaient rien moi j'ai eu euh, j'ai eu quelqu'un qui euh, qui a dit que euh, sa fille devait se faire tester et euh, elle s'est donc inscrite sur euh, le, bah, la liste hein, pour se faire tester. Sauf que euh, la file d'attente était tellement longue, elle n'avait pas le temps d'attendre parce qu'elle devait aller bosser. Et donc, euh, bah, elle est partie. Elle est partie. Son nom était sur la liste, mais elle est partie. Et euh, le pompon sur le pancake, si j'ose dire, c'est que. Bah, cette fille, cette jeune fille, elle a euh, le lendemain, elle a reçu un, un message en disant que son test était positif. Bah ouais, son test était positif, alors qu'elle ne l'a pas passé. Elle ne l'a pas passé. Et son test était positif. Voilà, voilà. Donc euh, bah, on en est là on en est là. Tout est bon pour euh, continuer à propager, propager la peur. Hein, pour surtout que vous soyez bien conscient qu'il y a quelque chose de très très méchant et en plus très, très, très, très, très intelligent. D'ailleurs, je voudrais vous, vous passer euh, un petit bout d'une vidéo. Alors là, j'adore parce que... Alors, c'est une, euh, une guérisseuse qui parle. Elle est... Euh, elle habite euh, le 91... Mais je pense que si vous l'entendez, euh, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc, je vais vous, euh, vous partager et au cas, je, je vous le mets euh, en lien parce que ça, ça, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc, euh, je vous mets donc... Euh, je vous mets donc la vidéo de Sandrine muller boire et euh, je pense que... Ça veut tout dire, écoutez. Zut, on n'a pas le son. On n'a pas le son, dommage. Enfin, moi en tout cas je l'ai pas, je ne sais pas si vous vous l'avez. Mais euh, je vais vous mettre le lien. Et vous allez pouvoir le constater par vous-même. Écoutez bien la vidéo. Je vous assure que ça vaut le détour. Dommage qu'on n'a pas le son. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si vous, vous l'avez. Mais moi, je ne l'ai pas. Grosso modo, elle explique, pour ceux qui ne verront pas la, la vidéo, euh, grosso modo, elle explique qu'elle euh, habite euh, à, dans un quartier du 91 euh, qui fait frontière avec le département du 92. Ce qui fait que le 92 était en, en, en restriction, les bars sont fermés, euh, le port de masque est obligatoire et euh, elle, de son côté, euh, tout est open. Voilà, et les masques, il n'y a pas de masque. il euh, les bars ne sont pas fermés, les restaurants, etc., elle a une vie tranquille, et si elle traverse la rue, au final, elle va se retrouver avec des masques, des magasins fermés, des restaurants fermés, etc., etc. Alors, euh, moi, j'aimerais qu'on me dise qu'est-ce qui se passe sur, au milieu de cette route, en fait, au milieu de cette route, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe entre le 91 et le 92 Ça serait intéressant de savoir, je ne sais pas. Euh, euh, c est, c est, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez quand vous verrez cette, ce live, cette vidéo je, je, je trouve ça complètement euh, très space quoi très space enfin bon voilà euh, je voulais juste donc vous faire cette petite vidéo euh, avec euh, toutes les informations que j'ai euh, toutes les informations qui me semblent relativement pertinentes à vous de voir euh, ce qu'il en est et à vous de faire votre propre euh, analyse, votre propre euh, jugement euh, je voulais rassurer les gens qui, euh, qui ont encore peur parce que là vous allez arriver, on arrive, on arrive en hiver et vous allez arriver sur euh, bah, la grippe de l'hiver et euh, moi, si j'ai un conseil à vous donner, suite, bien sûr, aux informations du professeur euh, Perron, etc., Perron, Toussaint, Raoul, et tout ça, c'est de ne vous faites pas vacciner pour, contre la grippe si vous avez eu euh, ce, ce virus, ce COVID, ou si vous, vous avez des restes, parce qu'ils euh, ne sont pas compatibles tous les deux, ils ne sont pas compatibles tous les deux, non. Pas du tout donc euh, moi je, je que vous dire que vous dire à part qu'on veut nous reconfiner gentiment on veut que nous adhérions alors moi je vais vous dire ma façon de penser c'est que ben euh, j'ai changé mon fusil d'épaule ben si je veux sortir je sors alors euh, bon euh, le fait est que c'est l'intention que vous mettez à ce masque, c'est l'intention que vous mettez à ce masque, c'est l'intention que vous mettez derrière tout ce que vous faites, qui compte au final. Vous voulez mettre un masque, vous mettez un masque, vous ne voulez pas mettre de masque, vous ne voulez pas mettre de masque, c'est votre problème, chacun fait ce qu'il veut. C'est l'intention que vous mettez derrière. Si vous le mettez parce que bon, voilà, vous ne voulez pas vous payer 130, 135 euros d'amende, ben, vous le mettez. En fait, c'est l'intention. Et euh, si vous le mettez avec l'intention de vous dire, de toute façon, euh, moi je ne crois pas à ce truc, c'est une vaste fumisterie et euh, euh, je sais que bientôt on, on aura de, de bonnes nouvelles, j'y crois et je fais libre, ben, vous êtes libre, hein vous mettez le masque si vous voulez. Bon, évitez de respirer vos cochonneries, donc mettez-le sous, sous le nez et, euh, et euh, ça, ça ira. Mais bon, je crois que je vous ai donné euh, des informations. Regardez bien ces chiffres, hein, parce que entre euh, les cas confirmés, les décès et les guérisons, bah, euh, on, on, on veut nous faire peur avec euh, les guérisons. Surtout, surtout qu'en plus maintenant, en plus maintenant, c'est pas comme s'il n'y avait pas un traitement. Ce pas comme s'il n'y avait pas un traitement pour soigner ce virus. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je vous ai pas mis la carte du monde parce qu'il y, y a des pays où c'est pareil que la France et puis d'autres. Pas, pas du tout. Mais regardez la Suède. Regardez la Suède. C'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. La Suède. Et d'autres pays comme ça. Oh, Peut-être que le virus il a perdu froid. Trop de froid, ça. La Russie, pas beaucoup non plus. La Biélorussie et d'autres pays comme ça. Je ne sais pas. C est... C est... Ça m'interpelle. Enfin non, ça m'interpelle pas parce que je m'en fiche et euh, de toute façon, euh, de toute façon, bah, on est ici de passage et euh, de toute façon, on, on va mourir que ce soit de ça ou d'autre chose. Notre corps, un jour, il va lâcher prise et puis euh, tout va partir en cacahuète. Mais euh, en attendant les gens qui vivent ici, on est dans un monde de dualité. On est dans un monde de dualité. La bonne nouvelle, c'est que ben, euh, ça risque de s'arrêter très vite. Cette histoire risque de s'arrêter très vite. Je pense que d'ici euh, l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, Certaines personnes sont tombées parce qu'elles sont déjà. Hein, beaucoup sont déjà en, euh, sous contrôle judiciaire et euh, beaucoup de personnes vont tomber. Déjà, déjà qui tombent, et d'autres, d'autres tomberont encore, beaucoup plus grands. Des, plein de monde va tomber, plein de monde va tomber parce que, bah, tous ceux qui ont euh, qui ont été euh, qui ont donné euh, vie à ce à cette pandémie, qui, cette pandémie, j'ai envie de dire, à cette épidémie qui n'a pas lieu d'être. Tous ceux qui ont accordé de, de l'importance, tous ceux qui l'ont fait vivre, je parle des grands, que beaucoup, pff, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies de la finance, tout ça, enfin, et je ne pas, c'est des meilleurs, tout ça ça, ça, ça va tomber, ça va tomber, c'est. C'est inéluctable, ça va tomber, parce que les gens ouvrent les yeux, les gens voient ce qui se passe, euh, les gens euh, refusent de plus en plus euh, d'adhérer euh, à ce système euh, qui, qui marche littéralement sur la tête. Et donc, euh, ben, euh, ça va tomber. Il faut du temps. Il faut du temps, ouais, c'est vrai. Ben, moi, je suis comme vous, hein, j'attends, hein, je suis impatiente, hein, mais j'attends. Et donc, il faut du temps. Et comme il faut du temps, il faut laisser les choses se faire petit à petit. Parce que si tout avait été dit euh, dès le début, euh, bah, il y aurait eu beaucoup plus de décès et pas seulement dû au virus. Hein. Parce que, vu qu'il y a plein de choses qui sortent, mais beaucoup de, choses, beaucoup de gens ne veulent pas le voir encore, il y a beaucoup de choses qui sortent dans le monde entier, hein, aux États-Unis, euh, dans d'autres pays. Les gens ne veulent pas voir, ils sont trop focalisés sur la France. Et euh, en fait, on se rend compte qu'en France, là, on marche sur la tête, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, elle a, elle a, elle a été baillonnée aussi. <rire> oui, elle a été baillonnée, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien. Tout marche sur la tête, y a plus, rien n'a de sens. Et euh, moi, je laisse tomber, je laisse tomber ce... D'ailleurs, j'ai dit à mon mari, je ne veux plus rien savoir de ce qui se passe à l'extérieur. Je ne veux plus rien savoir. Euh, je sais ce que j'ai besoin de savoir et ça me suffit. Ça me suffit. Parce que je sais que je vis dans un monde où tout est mensonge, où tout est hypocrisie, où, où on vous dit tout et son contraire. Hein. Où euh, quand on avait besoin d'aide, on ne nous l'a pas fourni. Et aujourd'hui, qu'on n'a plus besoin d'aide, ben, on nous met en prison chacun chez nous fois, enfin, c'est peut-être une bonne chose, hein, aller savoir. Hein. Peut-être que la première fois, ça n'a pas suffi et qu'on a besoin d'un deuxième euh, semi-confinement, partiel confinement, pour euh, réaliser que certaines choses ne vont vraiment pas. Que certaines choses, bah, du fait qu'on va être obligé de, de rester à la maison ou que l'on va avoir un couvre-feu qui va être. Euh, euh, vous savez, on ne nous confine pas au final. Hein, euh, on. On, on, on, on, on, comment, comment vous dirais-je, on... plus ça va et plus le temps qu'on a à passer à l'extérieur diminue. Hein? Euh, on a de moins, de moins en moins de temps à passer à l'extérieur. Donc euh, moi on m'a rapporté hier qu'on visait euh, euh, le couvre-feu à 19h voire 17h. Alors moi je serais bien contente de savoir comment est-ce qu'on va faire pour le couvre-feu à 17h, en sachant que les bureaux ferment aux alentours de 17h, que bien souvent les écoles, quand, quand c'est les collèges et les lycées, ils ont cours au-delà de 17h. Donc il va falloir que les élèves tous, les uns avec les autres, aient un certificat parce qu'il semblerait qu'en région parisienne il y a déjà un, une attestation pour donner libre accès aux gens qui vont travailler et aux étudiants pour qu'ils aillent à l'école. Alors Peut-être qu'ils vont faire pareil partout, seulement il va falloir qu'ils déploient un sacré nombre de, de policiers hein, pour regarder ces attestations, pour savoir si les gens vont bien, rentrent bien du travail ou vont bien au travail, s'ils rentrent bien de l'école ou vont bien à l'école. Enfin bon, ça va être... un un bazar immonde, ça va être un bazar immonde. Et, et, et vous voulez que moi, je, je vive là-dedans Ah, mais non, oh, mais non. je ne vis pas là-dedans. Non, je, je vous le laisse. Mais je vous le laisse et... Euh, je, non, je ne suis pas impactée par ce qui se passe. Alors oui, quand il y a des choses horribles, des, des, des choses qui se passent, des, des gens qui meurent, des, euh, des gens qui sont assassinés, des... Euh, des gens qui ont des problèmes, comme il y a eu il n'y a pas longtemps, euh, ici avec euh, euh, euh, la grande tempête, etc. Je leur, envoie, je, je leur donne tout mon amour, tout ma, toute ma compassion. Je suis de tout cœur avec eux. Mais moi, je n'adhère pas à ce monde. Non, je n'adhère plus. Je n'adhère plus. Je ne fais plus partie de ce monde. Et je ne veux pas, je ne veux pas je ne veux pas parce que ça serait me, me contredire moi-même et ça serait aller contre mes convictions. Mes convictions qui sont que ce monde n'est pas le mien et que je n'ai pas envie de vivre. J'y vis, oui, mais pour des raisons bien précises, des raisons que je ne, dont je ne parle pas euh, ici parce que ce n'est pas l'endroit dont je parle sur mon autre, mon autre page. Et donc, non, je, je ne suis absolument pas impactée par ce qui se passe dans le monde. Il peut se passer ce que ça veut, ce que ça veut. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir euh, des, des tsunamis, il peut y avoir euh, tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez. Je, je ne me sens pas impactée. Je ne me sens pas impactée. D'ailleurs, euh, j'ai mis euh, sur euh, cette page, d'ailleurs, pourquoi je ne me sentais pas impactée et je n'étais pas la seule, per... d'autres personnes ne se sentent pas impactées. Et euh, tiens, puisque j'ai encore cinq minutes, je vais aller chercher euh, donc euh, le pourquoi du je vais vous mettre en lien le pourquoi du fait que je ne suis pas impactée par ce qu'il se passe. Je vais vous la remettre parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vu cette vidéo ou pas, mais euh, franchement, euh, elle vaut le coup d'œil. Et euh, donc, euh, je vais vous la mettre hein, parce qu'elle est juste, euh, elle, elle dit exactement ce que je pense et euh, pourquoi, pourquoi je ne suis plus impactée euh, de ce qui se passe dans ce monde. Voilà. Donc, euh, je cherche ma petite vidéo que j'ai mis sur la page, bien entendu. Euh, voilà, je l'ai trouvée. Donc, je vais vous la mettre dans les liens. Je vais vous la mettre dans les liens parce qu'elle explique bien euh, ma façon de voir et ma façon de penser. Voilà. Pourquoi je ne suis pas pourquoi ce pile se passe ici et maintenant Ne me touche plus du tout. Voilà, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Voilà. Alors je vous ai mis euh, toutes les informations qui qu me semblaient euh, qui me semblait, euh, importantes. Je vous ai mis toutes les informations qui me semblaient importantes pour euh, pour ce nouveau euh, confinement par euh, par étape. Hein. Je pense que de, on devrait en en, en en profiter pour pouvoir euh, refaire le point entre nous, ouais, refaire le point parce que beaucoup de choses n'ont pas encore été éclaircies, n'ont pas encore été dites ou n'ont pas encore été faites, et que nous avons encore besoin d'un petit laps de temps pour vraiment réaliser ce qui se passe. <rire> C'est pour vous dire que euh, dans ma famille, on est en train de se demander au final si euh, Noël, on va pas le faire à midi cette année. <rire> et étant donné qu'après euh, 19h, Enfin, ça ne descend pas, à hein, 19, 21 heures. Euh, on n'a plus le droit d'être réunis. Peut-être qu'on va faire Noël euh, à, à midi. Hein. Ouais, et, euh, mais ça tombe bien, hein, on ne sera pas plus de 6. <rire> enfin, on sera un peu plus de 6, mais euh, si on ne compte pas, nous, vu que nous, on est les... Les gens qui invitent, on se demande si on ne va pas le faire à midi finalement. Qu'est-ce que ça change Au contraire, c'est aussi bien. On fait le repas à midi, euh, les cadeaux à midi. L'après-midi, on se détend. On profite euh, ben, des enfants, on profite de tout. Et le soir, euh, comme m'a dit quelqu'un, euh, <rire> comme m'a dit quelqu'un de très intelligent, a dit, bah c'est bien parce qu'au final, le soir, je n'aurai pas de mal à trouver une place pour ma voiture. C'est, voilà. Et voilà. Euh, il faut, et à chaque mauvaise chose, il y a une bonne chose. Et il ne faut pas s'arrêter que sur les mauvaises. Hein. Derrière, eh, les, les pièces, euh, elles ont euh, deux faces. Hein, il y a la pile et il y a la face. Donc, il y a un côté c'est ce n'est pas bon, mais, mais derrière se cache un côté qui est meilleur. Voilà. Bah, à chacun de trouver... Euh, euh, chacun a euh, son mauvais côté, donc doit, à chacun de retourner la pièce et de, de voir de l'autre côté ce qui est de meilleur. Voilà. Bon, bah, euh, du fait que mon fils vient de rentrer, euh, il, il était euh, sorti voir un copain, il est rentré, donc euh, je vous laisse, euh, je ne sais pas si vous verrez ou pas euh, cette, euh, ce live, euh, si vous verrez... Euh, je le mettrai de toute façon, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube et euh, je vais l'enregistrer évidemment et euh, si vous avez euh, des réponses à apporter j'aimerais bien que vous apportiez des... avoir votre sentiment hein, sur ce qui se passe actuellement et euh, me dire ce que vous en pensez par rapport euh, à ce que je vous ai annoncé forcément, par rapport à ce que je vous ai annoncé, me dire ce que vous en pensez et euh, en quoi coucou en quoi cela justifie euh, ce qu'on vit aujourd'hui En quoi Bonjour, cela justifie une... Bonjour, maman. <rire> En quoi cela justifie ce que l'on vit aujourd'hui Voilà. Bon ben, je vais euh, vous laisser sur ces bonnes paroles. Euh, J'espère que je vous ai apporté assez d'informations. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le partage d'écran, je ne sais pas du tout. Je vais le voir. Euh, en visu après, mais euh, là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, euh, en tout cas, si vous n'avez pas eu les informations, moi, je vous les ai mises sur le côté. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée, même s'il si, si, ne fait pas beau, hein, il, il pleut. Mais euh, au final, la pluie, ça fait du bien aussi. On en a besoin. La nature en a besoin. Tout le monde en a besoin. Et euh, bon, ça fait presque 40 minutes que je suis en live. Donc, euh, je vais... Euh, arrêter ce live et je euh, vous, vous souhaite une bonne journée, Au à tout à l'heure mon chéri, vous souhaitez une très bonne journée et euh, courage, courage, on les aura un jour, on les aura Au et euh, surtout euh, dites-vous comme euh, Gandalf dans euh, Le Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas et vous ne passerez plus voilà, dites-le avec force et conviction, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas. Au revoir les abonnés de maman. Au revoir mon fils. Au revoir et bonne journée à tous et je vous, en, je vous partage mon amour ma, et toute ma bienveillance, ma paix. Et que vous tous ayez la paix, l'amour et la joie dans le cœur. À bientôt. Hier, on hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier,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 Das ist doch gar nicht wahr Das ist doch gar nicht wahr Die Lügen in diesem Staat Schlucken wir jeden Tag Doch jetzt seh ich es klar Deine Propaganda Bla bla bla bla bla Fake news media Das ist doch gar nicht wahr Das ist doch gar nicht wahr Die Masse sie folgt wie'n Schaf Die Freiheit dreht sich im Grab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 Baked News Media, das ist doch gar nicht wahr, nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr Die Masse voll kriegt, schade, wie schade, wie feiert sich gesagt, doch der Widerstand ist da